C'est en discutant avec euh, Julien Chauvard, le manager d'Alban, qui est dans la salle d'ailleurs, il est au fond, on le voit avec En discutant, Il y a quelques années, parce qu'on est proche, euh, euh, je sais plus, il y a peut-être 3-4 ans, euh, il m'a raconté une fois que son beau-père, quand il était jeune, il, il faisait ça, il emmenait des enfants de quartier défavorisés en mer euh, pour des séjours éducatifs et leur induquer les valeurs de la mer et les réintégrer par ces valeurs. Et, euh, et on s'est dit que ça pouvait faire un, un, un beau film et euh, tout de suite quand il m'a raconté on a tout de suite on, moi je me suis jeté dessus j'ai dit moi ça me plaît j'aimerais bien en faire quelque chose et puis voilà c'est parti de là l'idée et ensuite on, voilà, on a travaillé on a écrit le personnage d'Alban il est arrivé euh, plus tard le personnage de l'ex-policier voilà et euh, c'est comme ça qu'est né le, le film. En quelque sorte c'est une histoire vraiment. Ça un... ouais, c'est. Il n'y a rien qui est faisable, il n'y a, a aucun avantage à tourner sur la mer, ne serait-ce que d'avoir des, des belles images et peut-être un très grand projecteur, le soleil, mais sinon c'est hyper compliqué. Quoi. Est, euh, on est secoué dans tous les sens, on est les uns sur les autres. Euh, au début, je crois, le premier jour, je me rappelle, euh, on n'avait pas l'habitude, on n'était pas nombreux à avoir le pied marin, je crois, et, et on marchait en en titubant comme ça et en se tenant à gauche à droite et moi je me suis dit mais on, va, on va proposer un film d'une heure cinquante avec des personnages qui, qui, qui, qui sont obligés de se tenir pour, pour, pour avancer et tout j'étais un peu flippé j'étais flippé de, du mal de mer aussi et ensuite petit à petit on a trouvé nos marques mais ce qui est compliqué en mer vous devez deviner c'est la c'est la météo et c'est le Mistral aussi qui est propre à Marseille qu'on a découvert. Ça, c'était quand même très technique, le, le Mistral. J'ai une petite anecdote, je me rappelle le skipper, je ne sais pas s'il si est dans la salle, parce qu'il était invité, ouais, je ne pense pas. Il a craqué, il a pleuré, le pauvre Maroc. Il a fait, il a fait, ouais, pendant deux mois, il a fait que des créneaux en mer, c'était terrible. Il a vraiment craqué, il a pleuré. Il a dit que c'était le truc le plus difficile qu'il avait fait en tant que marin, même la traversée de l'Atlantique, il a dit que c'était... Ah, et on l'a fait, fait craquer, on l'a fait craquer. Non mais, enfin j'ai mis l'anecdote, mais je me rappelle une fois, on, comme ça raconte l'histoire, vous l'avez vu d'ailleurs, euh, donc le bateau, faut il faut qu'il avance à la voile, donc on a besoin de vent. Et je me rappelle, un jour, il vient nous dire, bon, ben voilà, il n'y a pas de vent. Donc on ne peut pas tourner, euh, puisque le bateau, il ne peut pas avancer sans vent si on n'est pas le moteur, et on ne peut pas mettre le moteur, parce qu'on doit prendre le son. Et en fait... Euh, euh, on était obligé de mettre des petits coups de moteur, de se mettre dans, le, dans la bonne direction pour la lumière, commencer euh, à se mettre en place, direction action, il coupait le moteur, et après le bateau, il, il avançait, puis il commençait à ralentir, puis après il se mettait dans le sens des, des vagues, et puis ensuite c'était euh, euh, la fête foraine, je me rappelle sur le bateau. Et je me rappelle, donc ce jour-là, il nous dit, bon, bah il n'y a pas de vent, et on ne peut pas tourner, on ne peut pas sortir la voile, et... 15 minutes à peine après, il est venu nous voir et nous a dit « Bon bah là, il y a trop de vent, il faut qu'on rentre au port. » Et ça, c'était euh, tout le temps pendant le tournage. On avait, moi, moi je connaissais rien à la mer, donc je pense que c'est pour ça que je me suis lancé dans ce film. Et, euh, vraiment, parce que je vous rappelle une fois, Yves, qui n'est pas là, on lui doit beaucoup, c'est le premier assistant du film qui est devenu un spécialiste en météo à la fin du, du tournage. Et euh, un jour, il m'appelle et il me dit à 5h du matin, il me dit « Aujourd'hui, c'est super. » Il fait hyper beau, il n'y a pas un pet de nuages, on a un grand soleil, ça va être magnifique, on va pouvoir tourner nos scènes euh, en mer calme. Et quand on arrive, euh, la mer, elle était déchaînée. Et, et euh, ça, déjà, on était un peu fatigués. Mais, et là, le skipper nous dit euh, bah, « C'est normal, c'est la houle résiduelle. » Peut-être certains d'entre vous savent ce que c'est, moi, je savais pas, non je sais. En fait, quand, la mer est, quand il y a du vent la veille et quand ça a bien soufflé, et la mer, elle met 24 heures pour se calmer. Donc voilà, on en apprenait un petit peu tous les jours comme ça, donc c'était assez compliqué. Et pour répondre à la question, parce que j'ai un peu répondu à côté, mais par exemple dans les cabines, euh, avec le chef opérateur, bah, il y a des fois, il n'y avait qu'une seule place de caméra possible. Donc euh, à un centimètre près, on posait la caméra et on tournait. Voilà, mais c'était très, très difficile. Et je vous félicite. Du coup, euh, je vous ai rencontré, euh, j'ai vu les tournages un peu et, et, tout, et tout ça. Et en tout cas, euh, bravo pour le film, bravo vingt euh, 20 sur 20. <rire> Ah, il n'y avait pas de questions. Formidable. Au moment, il y a un paillasson sur le bateau. Okay. <rire> <rire> okay. <rire> oh, ça Et aussi, j'ai une deuxième question. Euh, Alba, le coup de soleil, tu l'as pris euh, sur le bateau aussi que T'as ah, vu, vu des trucs qu'on n'a même pas vu, nous Mais là, je vois, là Ah, là, tout de suite ouais. ah, C'est euh, le coup de soleil ou le pastis Ah, c'est franchement les deux. C est, c est... <rire> Moi, depuis après, la traversée, si tu veux, je suis là tous les jours. Ah, okay. Et après, tu fais quoi retrouver les bus ou quoi <rire> Tu veux me faire quoi C'est ça la question. <rire> Une invitation en tout cas. Oui, tout à fait. Mademoiselle euh, Bravo pour le film, vous avez tous été euh, formidables. Ma question, euh, c'est juste euh, tout, tous les acteurs tout jeunes que vous êtes Vous continuez à vous voir après le film Autre est que plus. vous êtes restés euh, amis euh après le tournage c'était un peu compliqué vu que chacun avait soit école, soit avait d'autres projets, mais franchement après le tournage ou après la tournée c'est sans aucun problème qu'on se revoit et qu'on fasse des trucs ensemble. Franchement c'est des superbes rencontres et j'en tire que du bon. Et autre petite question, euh, euh, vous, avez comme, enfin, vous avez choisi, il y a eu un casting, vous avez choisi, vous, avez, vous étiez au courant de l'histoire vous, vous, enfin, euh, bah, Pour répondre à plus votre plus, question, moi j'ai été casté euh, grâce à Instagram, grâce à Manon Le Bozek, euh, qui nous a tous euh, casté euh, les jeunes. Du coup, c'était, ça s'est fait sur Instagram. Euh, on ensuite, on voyait deux scènes à apprendre, une adresse où j'ai passé le casting, et ensuite je, je me suis fait rappeler par euh, Varante. Donc je le rencontre et après c'est là que j'ai appris que j'étais pris. Et euh, en fait c'est un peu, ouais, c'est ça la procédure en fait. C'est euh, casting, callback si on est pris et après c'est comme ça que ça se déroule. <rire> <rire> <rire> euh, moi personnellement j'accompagnais mon grand frère à un casting et euh, bah on était sur le point de partir et euh, la directrice de casting est sortie pour dire au revoir à mon frère. Et euh, de là elle m'a vu et elle m'a demandé de passer le casting et euh, et je l'ai passé, et je l'ai eu et, euh, et voilà, ah, et j'ai vécu cette magnifique expérience avec ces, ces, ces personnes incroyables, et, et voilà. Et comment va ton frère Ça va, il est content. À... <rire> non, il est super content pour moi, et, euh, et ouais, il va bien. <rire> bah, moi, comme je vous l'ai dit auparavant, j'avais aucune expérience. C'était les grandes vacances, et je faisais un petit job d'été dans une boulangerie, et à un moment, je suis mon téléphone en cachette. Et puis sur Instagram, euh, je défile, je regarde les stories, et à un moment, euh, je tombe sur une annonce, casting, du coup pour moi, je correspond, du coup, euh, ben, je postule, et de là, j'ai tenté ma chance et ça m'a souri, et franchement, j'ai pas été déçu d'avoir été sur le bateau, je suis très fier.